On va commencer maintenant avec les déclarations. Le de député de Simcoe Gray. Merci, bonjour. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui et de parler de la longue tradition de Simcoe Gray de créer des athlètes élites et de bonnes équipes. Ils se sont. Euh, Livrer concurrence à l'échelle nationale, internationale, et je voudrais reconnaître certaines additions à cette longue liste. Historiquement, il y a gagnant de, les, de la Coupe Stanley, Jason Arnett, et médaillé d'or pour le soccer, Ian Rose d'Alliston, l'équipe de basketball en fauteuil roulant, Chris Stoutenberg, de Collingwood. Et bien sûr, Jozo Wyder intronisé à la temple de la renommée pour le ski alpin. Et je voudrais me concentrer sur l'équipe Fraud qui a gagné le droit de représenter la province au championnat de curling de 2022 de 2023. C'est une équipe de la plage Ouassaga, Julie McMillan et Susan Fraud de, de l'équipe de curling de la région et je voudrais aussi reconnaître tous les très bons accomplissements de l'équipe de hockey d'Alliston, Thomas Forster, qui a joué sa première partie pour les Flyers de la Philadelphie. Tyson, c'est un ancien joueur des Colts et a été repêché en 2020. Il avait les 11 membres de sa famille qui ont regardé la partie et ont fait. Euh, la route pendant 20 heures pour aller à cette partie. Je voudrais les féliciter pour tous ces grands accomplissements, tous ces athlètes élites de ma région. Merci. Déclaration de député. Député de Hamilton Centre, merci de me permettre de vous offrir ma première déclaration de député dans la Chambre. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont travaillé très fort sur ma campagne pour me permettre de me rendre ici. Je pense à Robbie, Annika, Juliette, Amarin et Davin qui ont travaillé très fort. Et je voudrais aussi remercier ma mère. Je ne serais pas là sans elle. Ils prennent au sérieux tous les enjeux de la santé, l'éducation et de s'attaquer au projet de loi euh, qui euh, nuit aux Ontariens. Je suis là parce que Hamilton Centre sait que je suis euh, une combattante et que je vais protéger les intérêts des gens et de défendre les intérêts en matière d'éducation et de santé parce que les gens sont en train de mourir en raison des torts qui sont subis à la suite de politiques qui ont été mises en place ici. Et je vais continuer de lutter pour les intérêts de nos commettants. Merci. Merci. Déclaration de député. Député d'Oakville. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Merci aux députés. Euh, bonjour. Je voudrais partager avec vous le succès des Olympiques euh, spéciaux euh, qui ont eu lieu euh, ce, cette fin de semaine dernière à Oakville, en Ontario. L'événement a été extraordinaire euh, avec euh, l'appui de l'organisation euh, provinciale. Ce fut une journée extraordinaire pour les athlètes d'Oakville. Ils ont eu la chance de... Euh, de participer à cet événement. Je voudrais remercier James Montague, c'est une personne engagée euh, qui a été engagée pendant plusieurs années. Il excelle lorsqu'il s'agit de son engagement et de mettre en place des événements au profit de jeunes personnes de la communauté d'Oakville. James est un entrepreneur aussi qui a sa propre organisation, le groupe d'événements spéciaux de James Montague. Il a reçu plusieurs prix. C'est un atout pour notre communauté. Nous sommes fiers de l'avoir. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé à l'événement et qui ont contribué à son succès. Les Olympiques spéciaux d'Oakville ont une longue histoire d'organiser des, des événements. Et ce fut un autre événement extraordinaire. Ça permet aux athlètes d'avoir du bonheur et de participer à cet événement avec leurs amis et les membres de leur famille. Je voudrais euh, souhaiter euh, meilleur succès à tous ces athlètes alors qu'ils vont euh, aller à la compétition de 2025. Député de London je prends la parole aujourd'hui pour prendre la parole au nom de mes commettants qui ont été touchés par la pénurie des lits dans les soins de longue durée. J'ai reçu une histoire d'une famille qui a été séparée par les les lacunes dans notre système de santé de soins de longue durée. Lorraine doit prendre la voiture pendant une heure pour aller voir sa mère à Stratford, en Ontario. Sa nièce a attendu euh, plus de 30 jours pour euh, un transfert. C'est déplorable. Les familles méritent d'être plus près de leurs proches durant leurs dernières années. L'Association des soins de longue durée rapporte que près de 40 000 personnes sont sur des listes d'attente pour des soins de longue durée en Ontario et prédit que cela pourrait augmenter à 40 000 d'ici 2029. C'est une prévision qui prend en compte les lits de soins de longue durée de 30 000 qui ont été, que le gouvernement a promis, le BRF, s'attend à ce que le, ce sera seulement 8 000 lits qui seront rendus accessibles d'ici 2023-2024. C'est bien en dessous du 15 000 qu'ils ont promis de faire. Bernice a attendu plus de trois ans et demi pour avoir accès à un centre de soins de longue durée plus près de sa famille. Maintenant, c'est trop tard, vu la détérioration de son état de santé. Elle va, la, son premier, prochain déménagement sera sur, sûrement dans les soins palliatifs. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier euh, le manque d'investissement dans les centres de soins de longue durée, bidon non lucratifs, pour s'assurer que toutes les ressources sont là pour les gens lorsqu'ils en ont le plus besoin? Merci. Thank you. Merci. That... Prochaine déclaration de député. Député de Wikipedia. Merci, M. le Président. Le vendredi dernier, député Jordan et moi, adjoints parlementaires aux soins de longue durée, aux, à la ministre des Soins de longue durée, on a annoncé 70 466 pour la ville de Taunton Mills, à Whitby, pour aider des résidents avec des besoins complexes tels que la démence, et d'être connecté à des soins spécialisés, des soutiens dans leur soyer, foyer de soins de longue durée. Au lieu de, de se retrouver dans les hôpitaux, ça fait partie d'une annonce de 21 millions de dollars, de 181 projets pour un nouveau fonds de priorité, des priorités locaux sous le leadership du ministre Calandra, le ministre des soins de longue durée. Nous agissons pour renforcer notre système des soins de longue durée et de mettre la priorité sur les besoins des patients il s'agit de quatre piliers, la dotation du personnel, les soins, de bâtir des centres qui sont plus modernes, où les gens sont plus à l'aise, confortables, et d'être plus près des soins qu'ils ont besoin. On s'assure que les personnes âgées ont la qualité des soins, la qualité de vie qu'ils ont besoin et qu'ils méritent maintenant et à l'avenir. Merci. Déclaration de député. Député de Nickel -Belt. Merci, Monsieur le Président. Hier, le 2 avril, c'était la journée de l'autisme. Et je voudrais partager un message de la part de, de mes commettantes, de Julia Serrier, concernant les défis auxquels elle est confrontée. France, elle m'a écrit On se sent sans espoir. On a reçu un financement unique et ponctuel et on a dépensé sur des soins spécialisés pour mon enfant, ah ben, et il a beaucoup de succès, mais maintenant, il n'y a pas de fonds, ça met beaucoup de pression sur notre famille, on nous met dans une situation où on doit décider si on va payer de notre propre poche, autant qu'on peut se permettre de le faire pour qu'il puisse garder sa place avec le thérapeute. Si le ministre pourrait nous donner un échéancier, on, on pourrait planifier, mais on ne peut pas le faire. C'est épuisant pour moi et mon mari. On a retiré des soins pour mon enfant dans les écoles et l'excuse est qu'il n'y a pas suffisamment de membres du personnel. Personne ne veut cet emploi parce que ça ne paie pas suffisamment à la suite d'une demande d'information pour tous les enfants qui sont inscrits dans les services. Seulement 83 sont dans les régions du Nord. 83 enfants de Paris Sound jusqu'à la frontière avec le Manitoba. Est-ce que d'ignorer les enfants aux prises avec l'autisme et leur famille est l'héritage que le gouvernement veut réellement? De Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. En 2013, l'Ontario était la première Assemblée législative de l'Ontario a proclamé le mois d'avril Mois du patrimoine sikh. C'est le dixième anniversaire de cette déclaration historique. Pendant le mois, les événements se, dé, se dérouleront pour commémorer la, la grande histoire, la grande tradition des sikhs et de leur contribution à la vie au Canada. Ce mois-ci, nous avons organisé de nombreux événements dans la ville de Brampton et dans ma circonscription, des expositions d'art, des con concerts euh, et dont... Euh, euh, et on va lever, euh, hisser le drapeau. Et le 14, c'est la journée Vasaki, C'est aussi le début de la récolte au Punjab Et le jour de la création de l'Ordre du Khalsa, les gens se rendent dans les droits prières et par droits, c'est un acte d'abnégation qui s'organise également avec des défilés et le défilé annuel de Kalsa jusqu'à l'Hôtel de Ville de Toronto. Des milliers de membres de la communauté participent aux activités de la journée et j'en profite, Monsieur le Président, pour souhaiter sincèrement à tous les Ontariens qui le fêtent, une journée vasaki, très heureuse. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration Merci. des députés Député de Don Valley West. Valley. Merci, Merci Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous parler de la crise du logement dans ma circonscription de Don Valley West. Le loyer moyen pour une, une chambre est de plus de 2 000 Dans le nouveau budget, et il, il, on prévoit moins de mise en chantier de logements. Et à ce rythme, ils ne vont pas atteindre leur cible sur dix ans de 50 Là, pour l'instant, le plan comporte la construction de tours et, et aussi de l'état de urbain. Nous subissons l'impact de la décision irresponsable de passer outre au plan de la ville. Il y a des tours énormes avec des chambres, des appartements à une seule chambre, à des endroits de, de, de goulots d'étranglement comme baby Shepherd. Nous allons perdre un bâtiment médical et les 30 médecins de famille à un tour de 32 étages. Des milliers de personnes supplémentaires n'auront pas de médecins de famille. Nous avons, nous avons du logement, nous avons également besoin d'un plan pour toute la communauté où tous peuvent vivre, où il y a des hôpitaux et des parcs. C'est pour cela que Don Valley West est, est un endroit où les gens souhaitent vivre, vivre. Il faut permettre aux planificateurs de permettre une densité, une douce une densité durable et soutenable, afin de permettre à la circonscription de rester un endroit où les gens souhaitent vivre et peuvent vivre. En, tout en plus peuvent vivre une nouvelle déclaration. Nous venons de décerner nos nouveaux, nouveaux prix d'excellence en fonction pour les personnes et les entreprises pour reconnaître leur contribution à la communauté. Je félicite euh, les gagnants de cette année. Les deux exploit exploitations agricoles qui ont remporté le prix sont, sont de Hollande. Ils ont créé des exploitations agricoles absolument à, à succès et la PME qui a gagné est un endroit où chaque client a, a l'impression d'être membre de la famille. Et euh, la grande entreprise qui a gagné le prix euh, est un vend des fromages absolument délicieux. Ensuite, euh, le gagnant de l'essai de l'année a parlé de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'agriculture au Canada. Ensuite, pour le concours d'essai aussi, Il y a le prix pour, pour des jeunes aussi et des citoyens de l'année, et cette année, cela va à, à, person, à des personnes qui ont contribué au hockey et au baseball dans la circonscription. Ensuite, le prix mémorial pour le service à la population d'Oxford. c'est une personne qui travaille dans l'Église Unie. C'est uh, lauréat sont de fidèles représentants de notre longue tradition de service à la communauté. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, députés de Elgin, Middlesex, London. Monsieur le Président, je suis absolument ravi de féliciter la communauté de West Lorne couronnée ville du hockey Craft 2023 tellement enthousiasmant pour moi de participer à l'enthousiasme que l'on a rencontré. West aura l'occasion d'accueillir un match de la Ligue nationale et recevra de, de, de, de, de, une somme d'argent importante pour rénover l'aréna de la ville. J'en profite pour offrir mes félicitations et mes remerciements à Kraft depuis 17 ans ce concours a octroyé 4,5 millions de dollars à 93 localités de tout le pays. Merci à Kraft Heinz. La municipalité de West a perdu son maire bien-aimé il y a quelques semaines. Toute la population de la circonscription croit que le maire Duncan McPhail observe du ciel avec fierté cette réalisation. Merci à West -Lon. Toute la province en est fière. Allez, les comments. Voilà qui achève.